le côté premier ministre Ariel Henry te croisé ensemble avec que cela FBI croisé ensemble avec premier ministre la, il pose les questions sur assassinat président Jovenel Moïse maman chache pit koman se mette sèche pour faire code. Red focus parce que Neg Mangoa pral na nan courir nan jou là Check de boum, frère, c'est ce bien-aimé, qui actuellement là, qui commence à faire mal, être, yo, puisque c'est dernier vendredi saint y a point dans le pays d'Haïti. Hmm. Pas trop longtemps, il y a de chaviré. Relation l'église épiscopale avec Vite l'homme. Relation Vite l'homme, ensemble avec Rodolphe Ja, qui déclarait le coupable dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Relation, eh bien, Dimitri Vorb ensemble avec ex-mini justice la, Trafic Dorset, Trafic Zampor de Paix. Mesdames, mademoiselles et messieurs, pas di ou, tonel la kraze, yon commencer à les pieds assassin yo pie après l'autre, en bral ede ou comprenne dossier. FBI debake kai président. Juge Walter Voltaire, plus passé huit mois, la dossier, li pat jamal kai président. Qui s'est passé passe? Hey, hey, hey tout m'anti si fond dès pou gè patience wè yon vérité mwen envite ou ralè chèz Ou Shita vous. koz pas e pa rentre la caisse ou se yon plaisir tout y sa ou nan bon ti mamite sans retirer sans mettre. bonjour bonsoir tout monde ki janouye, encore l'autre fois m'a dit merci merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer merci pour fidélité ou patience Merci parce que vous like, merci parce que vous abonnez, et merci parce que vous partagez la vidéo, ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous avez tombé sur la chaîne, n'hésitez pas hésiter à activer la cloche notification pour, pour ne pas rater aucune vidéo. Zami Pao Foucault. Nous avons eu la chance de vous présenter un petit compte. Et contre ça qui c'était c'est dans le Merci à chaque fanatique qui a commenté. Réponse dans ce lombrique. En un parti krikak pour nous voir compte nous gayen. Fisikout, tire loin. Fisikout, tire loin. Pas hésiter quitter l'élément de réponse par là dans le commentaire là. Ça fait nous plaisir pile. <coughs> Zomi pa ou fouko qui rentre la caillou, Mesdames, mademoiselles et messieurs, dans le ça hein? <laughs> Jésus Christ est déjà cloué sous quoi. Hein? L'étape dit papa, papa, pardonne yo, yo pas compte ça yop fait. Me remettre nan moins, nan ou. Mais je ne je par rapport avec situation pays d'Haïti Est-ce que papa ici ici a se bral pour le dire? Papa, papa, pardonnez yo, yo pas comme ça, yo a mais non. <laughs> nous gon pays pour nous sauver. Mais c'est Jésus qui règle les bagages Ce C'est pas nous mêmes L'avenir pays pas dépend de bons chrétiens, mais plutôt de bons citoyens conséquents. Madame, mademoiselle et messieurs, un ancien envoyé spécial les États-Unis pour Haïti, Daniel Foot. vous si compère ça sous Twitter qui déclarait moi apprendre de bonnes sources. FBI débarqué Cayes Ariel, qu'elle ensemble avec Joseph Félix Badio. quatre mois après assassinat président Jovenel, après le devin dit connaître Badio. Eh bien FBI posait Ariel en pile question sous dossier assassinat. Elle fin pose poser question, frère et soeur bien aimé. Daniel Fout pour elle poser premier ministre en question ça. Est-ce qu'elle partageait ensemble avec la population haïtienne? Non, ça, FBI tap? comme étant donné la travail pour le pays, pour la patrie. marchons unis, marchands unis. Mesdames, mademoiselles et messieurs, pendant dernier moment, vous êtes là. Vous êtes un paquet de dossiers et ont été mes souillers. Vous êtes un seul qui a sorti vous dans la République. Mais c'est quoi l'histoire Il y a des choses pour comprendre. Qui t'aime Ça, FBI, t'es venu faire cahier président. Pour qui ça pendant que messieurs a créé toute manœuvre pour éteindre le dossier, et puis vous, FBI, débarqué dans le CPJ, vous entendez les Tandis que les yo là, juge dans pays d'Haïti pas sont jamais yo, Cinq juges sous dossier président, yon pas Mais pour qui ça, FBI retourne retourné président. Mesdames, mademoiselles et messieurs, dans le jour passé, vous avez eu Rodolphe Jarre. Ah. Rodolphe Jacques, qui était participé dans tout le président Jovenel Moïse, selon Saldi, c'est parce que, après l'assassinat, il a pris une franchise. Il a pris accès pour le faire business dans le pays. Il a enlevé. C'est même Il travaille pour la franchise. Il a pour la franchise. Donc, il a pris avec dossier. Franchise pour que l'y capable acheter et venir revendre dans le pays. Est-ce que vous comprenez? Wadol Jarre, sa frère et soeur bien aimée qui déclarait les coupables, les conscients et conscient dans tout le président Jovenel Moïse. Parce que l'y est kaili l'y disponible pour les messieurs. te est zam et non seulement ça tout, les pays, agents USGPN qui ont sécurisé le président. Les équipes Delta qui ont eu 8 Negladan. Ou son chez trois Colombiens qui ont été Dans jour à Et mes trois messieurs, ça, vous fait partie de l'équipe Delta. Ou vous James Solage qui fait partie de l'équipe Delta. Ou vous colonel Mike qui fait partie de Delta, frères et bien aimé avec divers encore parce que c'est 8 yoté, qui t'est entré en dedans chambre président. Eh bien, Jar déclaré, il te payé agent USGPN qui t'a sécurisé le président pour que yoté baye baïe libre, pour baye équipe Delta passe, et puis pour l'autre soldat au derrière pour marer au Metate pour y rentrer en dedans chambre président ou yon assassiné. Mesdames et messieurs, Rodolphe Jarre, ensemble avec John Joel Joseph, passe pour vite l'homme innocent, passe pour Neg SDP, yo, al tombe sous premier ministre Ariel Henry. C'est cocotte avec Figaro, monsieur. Donc,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 Pour le sous scène de crime, nan, pour le essayer de garder comment ça te fait là, comment ça te fait là, pour le connaître de la présidente dans la chambre, etc. Il n'y pas de chambre faire ça. Mais pour qui ça, c'est l'agent FBI debake, li debake la la te confrontations, confrontations, mwè, qui débarque, qui débarque tout le président. Toutes les 5 jours, on attendait une confrontation, confrontation, mais on pas jamais qui aboutit ensemble avec on merde. Et nous ou même, un peu de prison. Yo yo. Avec Jean qui déclarait le coupable dans le dossier assassinat président Jovenel, elle te promet la collaborer ensemble avec le dirigeant yo Donc façon Jar participer dans tout le président Jovenel Moïse frère so bien-aimé il t'a passé toute ville dans la prison comme étant donné le négocié il déclare le coupable il reconnaître ça le fait et le prêt pour le collaborer pour le bayer des détails et bien il capable de passer entre 20 à 30 l'année la prison les gens fin faire déclaration ça ou capable frères et sœurs bien aimé, FBI débarqué dans le pays d'Haïti sûrement il bail information sur quelques mercenaires parce que yon tot plus passé 16 mercenaires en dedans pénitencier national, yon debake yon tende 4. Donc, 400 FBI tende ya, 4 se pa pas n'importe qui. Mais s'entende so ya, frèze sa so bien-aimé, 4 yon, sûrement yon gen dossier nan me yo, yon baye. Après yon fin tende yon, yon debake kay, président Jovenel Moïse. Me, Mais, mesdames, mademoiselles et messieurs, avant même, FBI débarque par Borisit, un reportage, la police mette de yon. Mais, pendant tout temps passé yon, la police nationale était deux conférences pour la presse. Yon, nan mois janvier, et dernièrement la yon sot bay yon. Nan deux conférences, yon bay la fraise se, Yo pas mentionné dossier l'église épiscopale. Ni tout yo pas mentionné dossier ZAM ak bal por de paix. Et puis tout à coup, vous, eh bien, baf! dit, mais qui s'est passé dans dossier l'église épiscopale là? Et mais qui ça passé tout dans dossier ZAM ak bal por de paix? Yo demandé ensemble avec juge Walter, pour marrer Berthaud d'Orsay. Mais depuis qu'il est Berthaud d'Orsay, pas de mini-justice. Pour qu'il s'assèque, qu'on y a pas de marel. Des questions pour poser. Mesdames, mademoiselles et messieurs, pays à Guimet, attendez. Pays à Guimet. Gosséride n'est pas dans le pays qui connaît un tel sévolain, un tel trafic d'âme. Mais il pas faire rien contre lui. Mais c'est blanc qui dit... Mette interdiction de pas Dit pour yon marre un tel. Eh bien, la pagen ou de bois l'oblige d'y Est-ce qu'on vous comprenez ça, ma pexpliquez là là? Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, l'on prend vite l'homme qui dit que les participe dans tout est président, l'on dit, Ariel, quand y est journée, il ne faut pas oublier qu'il applique télévé pour ma c'est sang qui te coulé, c'est jovenel où nous mangeons ensemble, c'est deux fois qui nous eu dans hôtel. Je ne sais pas si un beau peuple haïtien. Donc nous devons dépenser. Et vite l'homme innocent, frère et rappelez-vous, messieurs, dames et messieurs, que vous avez pour SDP, vous comme un homme d'affaires dans le tabac. Eh bien, homme d'affaires fait ça, fait qu'on est. Il dépenser l'argent. Dans le rapport de CPJA, eh bien, M. Tébaïzam, tout pour t'alterouer, président. Donc, quand il y a là, frères et sœurs, on essaie de garder les liens. Si on doit déjà déclarer que le coupable, il n'est pas capable de vite l'homme innocent, son ami. Il n'est pas capable parler de... Premier ministre Ariel Henry, son ami. Il n'est pas capable de parler de chef police, son ami. Il n'est pas capable de parler de Nekchek de Boumdi et de Kato. Il n'est pas capable de parler de SDP. Est-ce que vous comprenez ça, ma dit oulala? là Eh bien, baf, mettez rapport de yon fait qu'on est. L'église épiscopale a financé chef de gang. Vite l'homme dans tabar. Et chef de gang vite l'homme dans barre gagne l'ovni, Jean-Louis yomare, et Eh bien, dames, ça, c'est dans fie vite l'homme li rete même. Dans l'espace 8 mois, frères et soeurs bien aimés, l'église épiscopale rentre sans six kontens. Et selon rapport Bafla, c'est depuis 2017 que vous sac pas sa yon Vous zamak bal. Yop fait trafic nan pey d'Aïti. Yop finanse base iso. Yop finanse base vite l'homme. Evite l'homme te kampe red oui. Ou rap ou fraise se, se bien aimé yon ancien debite. Mais ali evite l'homme. Yon sanctionne nan trafic zam la. Rive kafou marasan nan epoke peyi lok. Se descend vite. Le de machini se. 9 mm a passe. Rive même coup mkout bois. Passe Adelma 19, Adelma 17 zone marché d'autres c'est 9 mm y a plongé ba jeune garçon et mes amis ça qui côté au déjeuner c'est l'église épiscopale qui travaille. et même allier éviter l'homme oui donc qu'on est là pour éviter l'homme déjeuner ça me pou boulle pour président qui est-ce qui vient avec l'église épiscopale donc dans l'âme l'église épiscopale après yo sûrement vite l'homme joindre là-dedans pour le président Jovenel Moïse en dedans la kaili. Parce que Passe acheter gros âmes pour te pour fidèle vite l'homme. Et maintenant, mademoiselles et messieurs gardé lien ou capable vite l'homme déclarer pour te monte fantôme 609, ensemble avec chef police là c'est lik Li te contacté l'appli il contacté ISO, il contacté la mort sans jour pour te, pou te monter coalition criminelle pour yé, pour que docteur Ariel Henry te arrivé côté et journé aujourd'hui. Nous comprendre ça qui a passé. Donc, en même temps, yon débarquent dans le pays d'Haïti pour venir questionner une série de monde. En même temps, tout, où est vous dossier l'église épiscopale repasse monté. Mais, frère, c'est ça bien aimé rappeler, c'est depuis en juillet, où est-ce que vous avez l'église épiscopale? Pour qui ça se coune, dossier remonté. Pour qui ça se coune, le rapport absorti? Qui te prient en droit L'on tombe dans le dossier port de paix, 1er juillet 2022 qui ça qu'il le passer et bien on cage son cartouche balle débarqué dans port de peine à bateau miss lily te gent ge machine officielle qui t'attend cartouche elle pas l'autre el québécois parce qu'elle était dans bloc là elle t'même rivé au capli arrêter monde qui t'a gardé dans yeux haïtien et de CPG pour il ensemble avec juge instruction Tribunal premier instance au Prince pour marrer mini-justice. Et tandis que rappelez c'est depuis le décembre, oui. C'est depuis le décembre. Vous sanctionnez le frère bien aimé. Donc, pour qui ça ne pas tout mettre dans le bacon Vous même croisé ensemble avec elle dans l'aéroport où c'est l'ouverture, bloqué pour pas voyager. Pour qui ça ne pas tout mettre dans le pour qui ça, c'est qu'on vous a demandé, mettez monsieur en bas -côde. Mesdames, mademoiselles et messieurs, vous voulez comprendre ce qui a passé là actuellement. Pour qui ça, tout le temps, ça passe, passé, c'est qu'on vous a demandé, mettez l'en tandis qu'elle est là. Elle a dit, nous ne pouvons pas faire une analyse. Elle <cười> a traqué pour la vécaïté. Et là, où dit Bertodor, ses frères et sœurs bien-aimés, où dit Dimitri Vob Aïe, sou et mène poche gauche li, ou apouel. poil. Qu'est-ce que Dimitri fourre poche gauche li, c'est bête ou a c'est ouabrallé. Applaudissez si sou génie c'est si avocat sou hm. Vous le comprenez. Eh, monsieur qui devine tombe dans tête ministère de la justice. C'est pour le devine font travail spécial pour patron Dimitri va, Il balotte. Et Dimitri Vop à l'époque Jovenel Moïse tapral mourir des dourette focus mangou ami. Ave di mangou pral tombe. Je jodia ma a comment commencer senti en baneyo. Rappelez ou don kato, toi qui t'a chaque de boom dit i e, il de fait photo ensemble avec pasteur Christian Emmanuel Sanou, yo t'es connait ça que t'a préparé. On connu comment yo, yo t'a gang e stériser pays. Et ça qui triste dans l'histoire. Ou galgen gagner pe Avocat L'église épiscopale, Gibraltar, son monde capitalisé, franchise, il y a ça l'image de l'église. Don qui te vide de caca dans Eh bien, c'est lui-même qui te fait tweet dans le jour passé pour te dire, dans années, dernière année, c'est ça qui est vide pour Palma, c'est le meilleur sénateur pays d'Haïti gagnant. Est-ce qu'on comprend le travail là, papa Haïtien donc, je suis capable de dire que jamais te causé <coughs> mm -hmm. de Parce que rapidement, tout dossier a monté. Rapidement, FBI a débarqué, mes messeurs questions, et rappelé au premier ministre de déclarer, dans si vous avez les innocents. Je vous que pas ici. faut attendre ça. Faut Pas de force. Il a fait faiblesse. Attends. Ah. Oh, <rire> euh, vraiment. Ah. Ah. L'eau a coulé. L'eau a changé. L'hiver de l'eau do divan les sous allez fort frère maxime ça qui est important pour comprendre ou capable rappeler ou n'en jou pas yo jugement morin interdiction de départ d'ailleurs y a un paquet Parmi yo, actuel directeur douane, qui se Julesen Edouard. Pas kagezon zam sa te saisi Pendant mi monte en tant que directeur, un zam l'église épiscopale. Et qui est encore qui avocat l'église épiscopale, ou ge met Samuel Madistan? <laughs> Mais Samuel Madiston si pas attendez ou connait mon organisation droit moun sa yo gonje ou fait pression sur la justice Bien que nous connait nan pays a une gidwat, non nous connaissons la justice ça y bail voler qui régler là dedans Donc quand on en petit compte si ça te fait coup de fil l'église épiscopale scandale trafic zam ak bal. il se finance eh bien vite l'homme ensemble avec base Iso, <coughs> mon cher Fok DG sa petit job li. Nous pas dit DG Asese, à yon connaît tout trente et un même temps. Mais gete, action ou non fin pose, li m'a dit pour battre bravo. Est-ce qu'on vous comprenne pe peu pas ici? Donc, on fait vous comprenne très bien. Rodolphe, Jean qui déclarait le coupable dans tout le Jovenel Moïse, pour qu'elle guédille rien dans la République. Et dans le jour vini, on l'a et bien aimé, ou gué courir assassin. Gué gens qui participait dans tout le président, le ou la façon, y'a a pour y'a camper, a dit, mon pile borro tombé sous moi. a gué pour dire Picasso tombé sous moi. Yo ge pou yo al ka fouri ta, pou d'lo kap soti pet yon vilak tout fatra, passe pren pran yo al tombe la saline. Et mes frères se se bien aimé, wap sezi wè sa, d'lo wap fè yon lot chime. Li pa pran yo a kite yo la. Elè sa d'lo ap pral di yo, mwen mèm ge chatima pa moui ti gasan. Regle kozo, ou. regle koze ou. Donc, FBI debake, Rapidement, dossier l'église Episcopale, Dossier, bal, port de paix, tout délié ensemble avec l'équipe assassin qui touille le président. Questionne premier ministre Ariel Henry, Ari, débatke kai président Jovenel Moïse. Papa Isien, red focus, parce que pas trop longtemps, go mâchoué qui qui capable chavirer. Fou Maxime Kapkoutem, bienvenue dans Insolite nous pour jouer aujourd'hui. <tus> Malou, nous, nous, ce matin, je me croisé ensemble avec Saïo jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et puis, en dedans l'église, je moi tout croisé ensemble avec la mort. Et heureusement, hein, c'est ça, ça qui toujours à prier. Il y vous comprenez Pour le détecter les mauvais esprits, les au débarquer dans l'église, dans Mariaï qui vini pou krasé mariai mouni, parce que le pasteur a dit jusqu'à ce que l'amour nous, c'est pas l'amour qu'on tourne dans l'église là. Eh bien, c'est ça après l'passe de mois on tabak de yel pour dire, un jour, mariage la pas krasé de pi en dans l'église là. Si c'est bien aimé, Alors, nous <mix> en nous suit ensemble. Pour cap abouè, j'en mouni a prend plaisir, on retourne. puis bien, pour une jeune femme qui longe de yel, garde de jeune femme nan, Gardez direction, messieurs, mariés. Et puis, c'est ça, lui-même, qui a principe. Ça, c'est la mort. Jusqu'à ce que la mort nous ne Mais la mort. Eh. André, regarde. En total, Et puis, frère Yes, yes. Mais ça jusqu'à ce que l'amour nous sépare là. Frère et soeur bien-aimés. Hein? jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Eh bien, c'est ça qui est déterminé. C'est ça qui est joueur démon en dedans dé l'église là. Il frappe, il dit il tombe diable. Ou à venir craser maïa et Mounio là. C'est à longtemps la souffrir célibataire. Mesdames, mademoiselles et messieurs, aujourd'hui, c'est vendredi saint. L'éconçant, Jésus quoi Il t'a Il t'a dit, papa, me remettre la vie dans moi. Dans ça. Jésus quoi Oui, Jésus quoi Jésus, oui, Jésus quoi C'était. Non, Jésus quoi Jésus Il quoi Il t'a dit c'est ce qu'il a fait pour Jésus dans le jardin de cette semaine. Le vendredi, il a passé devant pilat, Pilate. Pilate l'avait mais il a dit, moi-même, je ne vais pas me bouche pour me croiser comme ça. Après ça, il a appris à crier. Crucifiez Jésus, libérez Barabbas. Et dans l'époque, frères et sœurs, so, quand on a y a cette scène l'église, nous a frères à a chanté na t Jésus-Christ. t Et ça, le vais tabdi. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, dans l'ESA, Jésus-Christ de son quoi Oui. Parce que, le fin clouer Jésus dans vendredi. Les bouillons si Jésus mourut, il soldats un soldat romain j'ai tellement fin droit bon. Il y a boy. Il pique mon côté Jésus. Et puis sans qu'il sorti dans Jésus. Alléluia, mon Dieu! Ay, papa ici. Sans descendre, il tombe dans le visage, soldat. yeux salis pas trop. Lirez où là-dedans. Attends, même qui piquon est grand Et puis, sans tomber sous moi-même, pas trop, moi-même, m'en pardon automatique. Sans Jésus, mon ciel est beau aller. Alléluia. vois pas bon. <laughs> Maintenant, chanter pour la gloire de Dieu. Sans lui, tout pour moi, semble Dieu. Sans Jésus tout près, sa bonté. Alléluia, mon Dieu. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, Soldat, d'ya. Là où ouais, Jésus mourit. Eh bien, monde qui t'es proche, lui. Grandement ensemble avec soldat, yo s'il vous plaît, que nous capren. Quoi pour aller enterrer? Yo t'as fait rapide, parce que ça va arriver Jésus christ qui a tout pouvoir obligé de au Golgotha pour bailler l'imanité la vie. Sous mon calvaire, t'as mourir. Et en sacrifice qui baille la vie. Sans toute la tête à péri, alléluia. Sans pas couler pour grand Messie. C'est dans le Mabdi, merci. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, je prends quand Jésus, ben elle, -el, ben double bien doublé et puis elle déposait dans el ton nom. Dans dimanche matin, bien bonnet, Marie Magdala, eh bien, comme étant donné dans vendredi, ça te Getton, pour arriver river, il battait Getton, pour mettre parfait sous Christ, Tibocal, parfait, on et puis, sot en de ya. Le ou devant ton nom. Comme étant donné, soldat ou me dit non nom nan ka yon te mette soldat kampé devant ton nom. Yon pas jouen soldat yo. Wash ki te barre kote Jésus tante ya. Wash la ou <coughs> Le ou rentre en dedans. Yote pas jouen Jésus. Étoile qui les Jésus a rejoint. Mesdames, vous couriez le côté discipline de Jésus ressuscité. Bon, et dimanche si tu veux, ma banane est en pi bien. C'était à Golgotha, il y a plus de mille ans. Un homme fut sacrifié pour sauver l'humanité. Son Père l'a envoyé. Ses hommes l'ont condamné. Son nom est Jésus, le prince Emmanuel. Donc, je souhaite chaque graine frère Axemio. Eh bien, bon vendredi saint et bon samedi de bénite Mais ça n'a pas empêché de rentrer dans Haïti, la République des Coquins. L'entende dirigeant dans le pays d'Haïti, <laughs> yo dit partager les responsabilités du pays. et dit mais comment partage la fête Qu'est-ce que c'est, Augustin Éducation nationale, partage. Ah, ah, ah. C'est partage, partage. Il faut pas. C'est ah, ah, jeunesse, sport. Oui, partage le pays. Aviol date à viol et pas n'a quitté une mission pour sauver ce pays. La révérenceiel a dit bon Dieu le pas de chance. Ok. Wannick Pierre son c'est le partage pas ici. des responsabilités. En allée. On s'avance. Oh, elle veut fou quand on Non, partage, je vous dis, ça bien. Il a bien marché. On a les... Ah, Yuri la n'est-ce pas? qu'on s'appelle, il y a <rire> il <est good. rire> Et, à partager avec les sénateurs, les députés. Hein? Mm -hmm, mm -hmm. Partage des responsabilités. Mm -hmm. Cholzer, Chancy. Faire on a oui, partage, c'est mm n'a -hmm. Da da da ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. On da Oh, Garibodo, n'est-ce yeux? Oh, my God. c'est lunettes, papa ici. <rire> BM, pardon. Ou ou Mbre ou en ou en pou ou nous pas mal pour vendre six packs nous vendre et pas mal disant nous les États-Unis, na Canada mettez-moi ça eh, on est célestes bien pas de mazout on se partage responsabilité c'est rien ok un, un, un, un. on on on on on s'avance on s'avance non Dieu lui premier monde qui gonne, non, pas semble avoir non Dieu high flyers et eh, vous semblez souffrir ce qu'un pas ça, c'est responsabilité. On oh, allez, papa. On va encore. Un calme, il raconte toujours faillesse. Wow. Sa <rire> souris, son nez, ses yeux. j'ai ressemblé à la chatte. Pédim, pédim. Pédim, pédim, Gassia, elle va. Casse ses cheveux. Oh, ma Ah, hein? Casse. Neyo. <rire> Partage responsabilité. On s'avance. Golot mm -hmm. mm -hmm. encore? Euh, c'est qu'on paye d'éducation. cassion. bien aimé. Voilà. Les dirigeants ont partage des responsabilités. Et c'est comme ça. responsabilité à partager dans ce pays. Bienvenue dans Haïti, pays spécial. Bon. Yo toujours dit, dans vendredi, c'est un poisson qui un poisson voisin. Oui, mes amis. vas mm pas poisson? pas de reté reté Non, poisson toute pas si Je comme ça. un boisson ça. Je vais filer comme ça. de comme ça. ça. ou bien là ça. ça. semble ça pour gaspiller au voisin qui ça c'est ah poisson à moi qui est poisson à courir pas son pour banana mais banana non non, non moi j'aime pas. Ma pourre dimanche pas. C'est pour moi la résurrection du Christ, il faut me chanter. En tout cas, frères et sœurs bien-aimés. J'aime toujours aimer Haïti la dictature l'appel des anti Haïti démocratie la République des coquins celle-volée au cabrité je vous merci parce que qu'on t'a suivi avec attention. Merci pour fidélité ou avec patience. Mwen pralè m'appuite ou non brapa pas parce que c'est les mêmes celles qui est capable de protéger ou. Ba ou la vie à la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Mme Foucault et croiser dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine.